C'est contente content avec vous, grosse vidéo aujourd'hui, on va avoir euh, le résultat en grammes de ma dernière grow avec ma lumière là, XS2000 de Vipar Spectra. On se rappelle dans la dernière grow, on avait quatre plantes de Vanilla Frost qu'on avait trouvé dans du cannabis, la SQDC, plusieurs d'entre vous croyaient que j'allais avoir des hermaphrodite, hein, une plante avec deux sexes. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que j'allais peut-être avoir des mâles, mais finalement, les deux Vanilla Frost, plus précisément BC Vanilla Frost, ben, ça donnait deux plantes femelles avec 32 grammes et 48 grammes. 32 et 48 grammes pour les Vanilla Frost. Euh, sont présentement en curing. Le séchage est terminé. Euh, j'ai été un peu rapide dans le séchage, j'aurais peut-être dû laisser les plantes sécher plus longtemps avant d'être mais le séchage s'est un peu continué dans les contenants, euh, quand j'ai fermé mes contenants, mes contenants étaient à 70-71% d'humidité, donc j'ai ouvert mes contenants euh, deux jours. Présentement, mes contenants sont à 64-65% d'humidité. J'ai cinq contenants. J'ai 4 contenants à 64-65% et puis j'ai un contenant à 62%. C'est le taux d'humidité qu'on recherche, 62%. Les Vanilla Frost, donc des graines de cannabis que j'avais trouvées dans les 3.5 grammes. Euh, Est-ce que ça va être une chose que je veux refaire Peut-être si, peut si j'aime vraiment euh, le cannabis euh, que je fume de la SQDC. Euh, pour ce qui est des deux autres euh, plantes, euh, je les ai nommées Y et Z. C'était deux graines de cannabis inconnues euh, de notre ami Max de Québec. Encore une fois, euh, je pense que je ne ferai plus pousser des graines de cannabis comme ça, là, euh, aléatoires, là, random. Euh, quand on plante la graine de cannabis, qu'on la fait pousser, qu'on la fait fleurir, qu'on la fait sécher pendant deux semaines, qu'on fait le curing pendant un mois, tout ce processus-là dure quand même six mois. Euh, puis pendant ces six mois-là, ben, il faut s'en occuper de la plante. Euh, il faut les faire les mélanges de nutriments, il faut l'arroser. Il faut ajuster la lumière, il faut la trimer, il faut, euh, faut s'occuper de la plante. Vous comprenez donc c'est peut-être l'une des dernières fois là, que je vais faire ça, là, des planter des graines de cannabis comme ça, là, aléatoire qu'on qu ne qu sait pas trop vraiment là, où est-ce qu'on s'en va. Euh, ça prend du temps et puis euh, moi, j'ai juste un permis pour 25 plantes, donc avec euh, mes clones, là, mes boutures, euh, mes plantes en croissance, mes plantes en floraison. Euh, on n'a pas un, un, un maximum d'espace de, de, et de plantes et de temps. Donc, euh, j'entame ma troisième année, de, de, de, de, de, de mon troisième permis, ma troisième année. Donc, euh, je commence à être un petit peu plus habitué. Les graines de cannabis comme ça que j'avais en cadeau, c'est un petit peu euh, des essais-erreurs. Je me pratiquais un petit peu plus avec ces graines de cannabis-là. Euh, je me sens un petit peu plus en sécurité, j'ai plus confiance en moi, donc on va vraiment là, y aller maintenant là, avec des graines de cannabis de Reaper Seed, euh, peut-être même de In-House génétique, donc on va, on va payer pour euh, des graines de cannabis euh, renommées. Donc euh, le Y, on a eu euh, 31 grammes et le Z, 30 grammes. Donc j'ai eu 30 grammes le Z, 31 le Y, 32 le Vanilla Frost, phénotype numéro 2, et 48 Fino euh, Vanilla Frost Phenotype Mirror, 30, 31, 32, 48, pour un total de 141 grammes, euh, donc c'est 5 onces, euh, c'est sûr que dans ces 5 onces-là, je vais vous montrer là, de plus près à la caméra, le Vanilla Frost sont encore en curing, Ils sont encore en curing. Euh, le goût est pas encore à leur plein potentiel, loin de là, euh, j'ai quand même fumé un Vanilla Frost, j'ai quand même fumé euh, un Y, euh, parce que le, le, le, le, le taux d'humidité est à 62-64 c'est quand même fumable. Euh, on, on est bossé, on est gelé, mais le goût n'est pas encore là. Euh, c'est pas, pas mûri, c'est pas encore là à point. Le curing, hein, on met ça dans un pot de vitre. Euh, une fois par jour, là, on, on laisse aérer euh, l'air pendant 5 minutes on laisse euh, changer l'air comme ça ça va aider là, à, à faire disparaître la... le petit goût de, de verdure là euh, hum. aidez-moi dans les commentaires le petit goût de Pocari... carie. car pas cariofilène mais carophile. car... oh je l'ai, je l'ai sous le bout de la langue chlorophylle, chlorophylle, chlorophylle donc euh, le petit goût de gazon des fois là il euh, y a pas de goût de foin le goût de foin c'est quand on fait sécher le cannabis trop rapidement euh, mais comme je vous ai dit dans une des dernières vidéos, je, veux, je ne veux pas faire sécher mon cannabis jusqu'à temps que les branches craquent. Il est déjà trop tard. Euh, je, suis pas vraiment avec Grow. je ne suis pas vraiment d'accord avec Mr. Canagro. Je ne suis pas vraiment d'accord avec Rimo. Euh, C'est deux très gros youtubeurs canadiens, les deux plus gros Youtubers canadiens. Euh, et puis je ne suis pas d'accord avec eux pour le séchage. Euh, il faut il faut, il faut, faut enlever les plantes euh, de la chambre de séchage et trimer les cocottes avant que les branches snappent, euh, sinon votre cannabis est déjà trop sec. Euh, écoutez, c'est Winman qui vous dit ça. Euh, comme je vous ai dit, Remo ne dit pas ça. Mr. Cannot Grow ne dit pas ça. Ils disent de enlever les plantes de la chambre de séchage et commencer à trimer vos cocottes quand les branches font. Quand les branches craquent, ils sont secs. Donc, euh, Winman euh, vous dit de d'enlever de, de, de, de, de, vos plans avant ça, de ne pas attendre à ce moment-là. Là. Vous allez être un, un bon, un bon 24 heures, 48 heures trop tard selon Winman. Euh, même si c'est en curing, je peux vous dire que le Vanilla Frost numéro 1, je pense bien le, le fumer. Le Y, le Y, euh, présentement, est pas super bon, mais il sentait tellement bon à la fin de la floraison. Donc, euh, j'ai fumé du Y, je fume présentement euh, tous les petits morceaux de Y, euh, tous les mini-buds de Y. Donc... Euh, le trimage, encore, je vois qu'il y a encore beaucoup de feuilles là, sur certaines buds. Je, je les enlève à la main. Euh, quand, je prends bran... quand je prends une cocotte de Y, je vois qu'il y a quelques feuilles, je les enlève. Euh, 240 watts, 240 watts, la lumière là, XS2000. Euh, je m'attendais peut-être à avoir euh, peut euh, 160, 180 grammes. Euh, peut-être pas 200 grammes, je m'attendais peut-être pas à avoir 50 grammes par plante. Mais j'aurais aimé avoir là, 40 grammes par plante. 4 x 4, 4 x 40, 160. Comme je vous ai dit, j'ai eu 141. Euh, C'est mieux que rien. Euh, C'est mieux que 100. Euh, mais on peut pas... C'est sûr que la génétique, elle a un rapport. Le, la graine de cannabis, la génétique, elle a un rapport. Ça va donner un certain rendement. Euh, le phénotype aussi, on peut le voir avec le Vanilla Frost numéro 1, le Vanilla Frost numéro 2. 32 grammes, 48 grammes. On voit la différence. On sait quel phénotype les grosses compagnies vont prendre. Ils vont sûrement prendre le Vanilla Frost qui donne plus de grammes pour faire plus d'argent. Euh, donc c'est ça, je vais vous montrer quelques photos. Ceux qui sont sur mon Instagram les ont déjà vues. Euh, le Z, le Z est vraiment pas beau. Le Z, le graine de cannabis mystère là, euh, de Max. Euh, ça, c'est un 30 grammes qui va être échangé à mon ex pour qu'elle puisse venir faire la vaisselle. Donc, euh, 30 grammes, j'espère que ça va faire au moins deux, deux, euh, deux shots de vaisselle. Euh, il, il est vraiment pas beau. Euh, euh, c'est pas du M39, là, mais ça ressemble pas à du M39, mais euh, il est brun foncé, est un peu foncé. Euh, un, un genre de petit poilu là, que j'aime pas vraiment. Euh, j'aime pas le look du Z. Et puis présentement, l'odeur est vraiment, vraiment pas bonne. Peut-être que ça va changer à la fin du curing. Ça va changer après 30 jours. Ça va changer après 30 jours. Tous les cannabis dans les contenants ici, le goût va changer à partir d'aujourd'hui à aller dans 30 jours euh, ceux qui font le curing pendant deux semaines c'est pas assez même si les grosses compagnies font le curing pendant deux semaines je vous le dis par expérience personnelle 30 jours, 4 fois 7 28 jours de curing ça fait une différence dans le goût vous allez apprécier plus votre cannabis. Donc, je suis vraiment content d'avoir une bonne petite quantité. Vanilla Frost numéro 1, e Y ça va être des cannabis que je vais fumer. Euh, donc, je vais avoir le temps, là, de... Ils de... vont avoir le temps encore de curer, là, parce que je suis en train de gruger un petit peu dans mes contenants, là. Ce que je ne devrais pas faire. Euh, je devrais attendre que le curing soit terminé, vous savez. Mais, euh, à force de gruger un petit peu, le temps va passer, et puis dans 30 jours... Le, le, le cannabis va être prêt et puis je vais pouvoir là, fumer son plein potentiel. Donc écoutez, euh, je vous montre ça de plus près, mais c'est pas le, le, le plus beau cannabis. Euh, le Z comme je vous dis, c'est effrayant. Euh, le Y, quand même correct. La Vanilla Frost, il y en a un des deux qui est plus beau que l'autre. Euh, vous allez voir, écoutez, j'ai tout trimé ça, là, tout seul comme un grand. Vous allez voir là, que le Vanilla Frost, il euh, y a encore quelques petites feuilles. Euh, j'ai pas été à coups de grands ciseaux puis pour perdre du cannabis. J'ai été vraiment euh, méticuleusement, méticuleusement. Mais euh, il faudrait que je repasse sur les cocottes. Là, parce que j'ai été quand même assez rapidement. Alright gang, je vous montre euh, ce que ça donne. Et puis, 141 grammes pour 240 watts, euh, c'est correct, c'est correct. Donc, on se revoit très bientôt, là. Euh, je vous montre ça tout de suite, je vous montre ça tout de suite. Alright, gang, on est devant là, les quatre variétés. Et hey, Ça paraît-tu que c'est le même gars qui l'a fait pousser? Rapidement, comme ça, là. on croirait que c'est la même variété. Celui de gauche est un peu plus brun, par contre, celui de droite aussi. Donc, on va regarder ça de plus près. Celui-là ici, c'est celui que j'aime le moins. Comme je vous dis, on va, on va regarder ça de plus près. Là. Je vais juste vous l'expliquer de loin. Trois cocottes de chaque. Trois cocottes du Z, que j'aime pas du tout. Je pense vraiment pas l'aimer. Trois cocottes du Y. Il sentait tellement bon avant que je le coupe. Trois cocottes ici. <rire> je trouve qu'il se ressemble pareil de loin. Trois cocottes du Vanilla Frost numéro 1. 3 cocottes du Vanilla Frost numéro 2 Vanilla Frost numéro 2, hein, un peu plus petite j'ai pris les plus belles cocottes de, et les plus, les plus grosses les plus grosses cocottes de chacun de mes contenants donc on va commencer là, par le Z plante de Max graines de cannabis de Max donc vraiment là euh, beaucoup de poils bruns, je sais pas si on le voit comme ça c'est vraiment mal trimé là. écoutez, euh, ça faudrait que ce soit parti il euh, faudrait que j'enlève ça ici là, les, les, les petites feuilles vertes donc euh, si on se rapproche ici on va faire un petit zoom écoutez, c'est vraiment pas beau là. Euh, c'est vraiment pas beau je l'aime pas du tout je regarde la cocotte du centre ici là. là c'est elle que je regarde en ce moment là. C'est j'en ai pas fumé encore je n'ai pas fumé encore il est loin, euh, il est pas curé encore on va regarder les trois prochaines. Encore de Max. Beaucoup plus beau, hein? Beaucoup plus beau. Euh, beaucoup plus de tricônes, plus de brillant. Cocotte beaucoup moins poilue, là, que les trois de gauche. Beaucoup de petits poils bruns à gauche, là. ont quand même, une certaine... Certaines ressemblances à l'odeur, pourtant vraiment différentes euh, des cocottes quand on les a fait pousser. Et Même là, là même là, c'est quand même différent. À gauche, ils sont plus brun, plus de poils. Puis à ceux de droite, plus de trichomes. On va continuer avec les Vanilla Frost. Donc, 3 plus 3, 6. Ces trois cocottes-là, là, Vanilla Frost. un peu moins beau que euh, que celui-ci. Vraiment mal trimé, là. Euh, je suis pas fier de moi, celle-là. Je l'ai pas trimé comme il faut. Euh, je l'ai bien trimé, je pense que je l'ai bien trimé, celle-là. Parce que j'ai mis des photos sur Instagram avec cette cocotte-là. Donc, euh, de loin, comme ça, on... Non, on le voit, on le voit que ces trois-là sont vraiment mal trimés. Ils gèlent, ils gèlent, euh j'ai quand même assez fort, euh, en passant. Je te dirais peut-être pas. Ça, c'est trois cocottes-là. Vanilla Frost numéro 2. Je te dirais qu'il qu goûte plus, là, en, si on parle terpène. Tu sais, je parlais un peu là que les deux Vanilla Frost. Ça sentait le détergent à savon, la, la, le détergent à lessive. Euh, je pourrais vous dire un peu plus en terpène. Pinène. Je trouve que ça goûte un peu, là... Euh, le pain et l'épinette là, c'est un peu ça, j'aime pas trop ça. C'est, ça a un style de Vanilla Frost là, c'est pas, on n'est pas à des années-lumière là. C'est, c'est du Vanilla Frost, euh, mais c'est pas, euh... ça me lève tellement le cœur que je suis en train de plus aimer le Vanilla Frost. C'est, c'est plate à dire là, mais on se rappelle du Vanilla Frosting de Endo. C'est intense ça là, là. c'est intense le Vanilla Frosting de Endo là, c'est goûteux hein, c'est trop man. Donc euh, ce sont vraiment vraiment vraiment des Vanilla Frost, euh, on va entendre le curing, il goûte pas pareil, non? il goûte plus de détergent que l'autre, l'autre un peu pinène, un peu euh, touche de raisin, mais plus le pinène dans la barque là. C'est pas mes préférés, c'est pas mes préférés, mais on voulait savoir si ça allait être des hermaphrodites, les plantes, ça allait être des mâles, ça allait avoir des problèmes. Donc si on trouve des graines de cannabis dans vos 3.5 grammes, 3.5 grammes, peut-être les essayer, ça pourrait peut-être vous donner un, un bon cannabis à fumer. Alright, petite conclusion. Alright gang, euh, c'est la conclusion. Donc 141 grammes, un pouce, un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, 141 grammes euh, avec la XS2000 de Vipar Spectra qui, qui voit 240 grammes, 240 watts. Humboldt Seed, c'est eux qui ont créé le Vanilla Frost. Humboldt Seed Company ont pris leur propre Frost OG et ont croisé ça avec leur leur propre Humboldt. Gelato BX3. Gelato BX3 croisé avec Frost OG, c'est Humble qui a créé le Vanilla Frosting. Je vous adore. pouce, commentaire. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!